Coucou les amis, on va rigoler, c'est Jojo la, Frite. Ouais. Ouais. la première blague, ouais. La première blague, c'est euh, euh, qui est la plus intelligente Une blonde, une rousse, ou une brune. La rousse, parce que c'est un dictionnaire. Euh, c'est un monsieur qui va visiter un musée. Soudain, il s'arrête et dit au guide, ah c'est moche euh, euh, le Picasso, le, le répond-il, le guide. Plus, à nouveau, plus loin, il s'écrit Ah c'est moche. Le guide lui répond C'est un miroir. Oh, oh. euh, c'est un chien et un homme. Ce soit un bateau. Le chien il pète. L'homme tombe à l'eau et il se noie. Quelle race de chien c'est Un pékinois. Un pékinois. <rire> Dans un hôpital, deux fous jouant aux cartes voient l'infirmière arriver avec une seringue. L'un des fous lui dit, euh, lui euh, s'écrie, s'écrie, euh, s'écrie, ah voilà la dame de pique. <rire> Deux ouvriers vont travailler à la tour Eiffel. Ils montent, soudain ils s'aperçoivent qu'ils ont, ont oublié leur maître. À quelle hauteur sont-ils sont sur la tour Eiffel À 200 mètres. À 200 mètres. <rire> <rire> Une, ca une, ca une camionnette, c'est un petit camion. Une fourchette, c'est euh, une petite. Euh, c'est une petite fourche. Une barrette, c'est une barre. Une petite salopette. Une... Et alors c'est quoi une petite salopette? <rire> <rire> Pourquoi Napoléon n'a pas acheté de maison parce qu'il y avait un bon appart. Oh ah, quel, quel point commun entre un professeur et euh, un thermomètre? On tremble quand ils sont à zéro. Oh <rire> C'est un gars qui se promène dans, dans un lac. Là, il s'aperçoit qu'il y a un homme qui est en train de se débattre dans l'eau. Et est en train de crier, help, help. Elle lui dit, t'es un idiot, t'aurais dû apprendre à nager au lieu d'apprendre l'anglais. <rire> bon, c'était la dernière, moi, bon, je vous dis bonne soirée, wesh wesh les amis. Ouais. Ouais.